Mes recommandations et conseils pour bien activer la donnée, c'est d'avoir une démarche pilotée par les use cases. donc réfléchir à ce que l'on souhaite mettre en place pour définir les différentes briques que l'on souhaite utiliser pour mettre en place cette activation des données. Et ensuite, par rapport à la problématique CDP qu'on a évoquée, être capable d'imbriquer et de faire parler ces différentes briques entre elles. Au-delà de tout ça, pensez à la gouvernance des données euh, et de savoir qui peut activer la donnée à quel moment afin qu'il n'y ait pas de blocage au sein de l'entreprise et euh, bah, qu'on puisse avoir une, une activation des données optimale.